Bonjour, je suis Sofiane Ounis, le propriétaire de la chaîne Sofiane Ounis Week Dream. Comme vous savez, moi je possède 9 chaînes YouTube parmi de mes chaînes là, cette chaîne là qui est spécialisée en informatique. Aujourd'hui, on va répondre aux questions posées par mes abonnés dans mes chaînes. Cette question-là est comment gagner de l'argent avec son blog et c'est le sujet de ce tutoriel. Pour gagner de l'argent avec son blog, il y a trois possibilités. Aujourd'hui, je vais partager avec mes abonnés les trois façons de gagner de l'argent avec son blog. La première façon, c'est la publicité. Pour monétiser son blog, il y, a, il y a la première façon, c'est la publicité de Google AdSense. Comme vous savez, Google permet de mettre des bandes de publicité dans les blogs. Quand vous utilisez la publicité Google AdSense, vous pouvez gagner jusqu'à... 20 euros à 30 euros par mois par jour excusez moi vous pouvez gagner de 20 euros à 30 euros par jour donc pour gagner entre 20 euros et 30 euros par jour avec la publicité google adsense il faut que votre blog soit vu par minimum entre 5000 visiteurs par jour ou 8000 visiteurs par jour. C'est votre blog soit vu par 5000 à 8000 visiteurs par jour. Google AdSense vous payera. Entre 20-20 euros à 30 euros par jour. C'est la publicité et la première façon que j'ai partagée avec mes abonnés pour gagner de l'argent avec son blog. Deuxième façon pour gagner de l'argent avec son blog, c'est l'affiliation. Donc vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est la L'affiliation, La filiation, c'est de promouvoir un produit. Et comment faire la promouvoir un produit? Comme vous, comme vous savez, il y a des programmes partenaires. Je, je vais dire le nom de ces programmes-là dans la description de ma vidéo dans le paramètre de la description, vous allez trouver le nom du programme partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire promouvoir un produit Vous allez faire un compte dans un compte partenaire. Vous allez prendre un produit de quelconque un ebook ou un un smartphone ou une tablette tout on peut vendre dans notre blog et vous allez mettre le lien de ce blog là dans votre blog et l'image de ce blog là quand quelqu'un voit ce blog là dans votre blog et clique il va automatiquement au site euh, partenaire donc vous allez prendre une commission à tout vente d'après votre blog et c'est la deuxième façon de gagner de l'argent avec son blog c'est l'affiliation pour moi la meilleure façon de gagner de l'argent avec son blog c'est la création de produits payants comment ça donc pour créer des produits payants donc il faut faire soit écrire des ebooks books e -book, comme vous savez ce sont des livres en système pdf ou kindle Ou écrire des fiches ou faire des formations. Pour moi, je préfère des, mes formations en informatique. Je, donc, je fais des formations. Je prends presque un mois et un, un mois et demi pour écrire une formation. Dans cette vidéo ou huit vidéos, cette formation, je travaille avec cette formation une seule fois. Et quand je mets cette formation en informatique, dans un site que, vous, que je vais écrire le nom de ce site-là dans ma description de ma vidéo, quand je mets cette formation, tout qui veut acheter cette formation, il paye jusqu'à 2000 euros. Donc, tu travailles sur cette formation pendant un mois. Après, tu vendes cette formation en boucle. Donc, euh, c'est un produit et des contenus que j'ai créés moi-même. C'est la, la troisième façon, c'est la création. De produits payants. Comme vous le savez moi aujourd'hui j'ai parlé à la base de la stratégie du marketing de contenu et j'ai partagé avec mes abonnés de mes chaînes les trois façons de gagner de l'argent avec son blog. Première façon la publicité. Deuxième façon, l'affiliation. Et la meilleure façon pour, mia, pour moi, c'est la création de contenu payant. Maintenant, mettez un petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. Sophie Noumis. Merci